Et voilà. Alors, on va faire le point sur ce que vous deviez retenir cette semaine, euh, qui a été intéressant pour vous, à savoir, ok Et sachez que dans le cas de Calliope, vous devez faire de la veille, et donc, je fais de la veille pour vous. Alors, moi, attention, c'est la veille que moi, j'estime, qui est intéressante. Euh, J'ai vu plein de trucs qui sont passés cette semaine, je trouvais que ça ne servait à rien, et je me suis puré la vache, Calliope, on demande aux gens de faire de la veille. En gros, on dit a des gens qui ont du mal à se focaliser sur une seule chose, de se focaliser sur plein de trucs. Et donc, quand on regarde toute la veille, je me dis, mais 90 de la veille qu'on a accès, par exemple, nous, on utilise cet outil-là, veille formation. Donc, quand on regarde là, sur veille formation, là, il y a 140, 440 veilles et il doit y avoir au moins 70 articles pour les sept derniers jours, alors que ici, on en avait 6. Quoi. Donc, euh, ça fait 70 articles et quand on voit tout un tas de trucs qui sont inutiles, je me dis ben, les gens vont être paumés à faire de la veille. Ils sont bravo, euh, bravo, euh, Calipi. Donc, veille juridique, qu'est-ce que vous aviez à retenir de ce qui s'est passé cette semaine Bienvenue dans la veille. Alors, voyons voir justement cette première veille que vous auriez dû faire attention. Les nouvelles règles euh, de Hedof, donc où on doit euh, maintenant pour le CPF préciser qui sont les contacts, qui sont les représentants, qui sont les responsables dans votre organisme de ces quatre différents postes. Pourquoi bah Parce que ça permet à eux de savoir avec qui s'adresser. Et dès le 18 avril, tous les utilisateurs qui se connecteront à leur espace et d'offres de formation devront renseigner ces éléments. Et quels sont les éléments à donner bah, L'identité, civilité, Monsieur, madame, nom, prénom, coordonnées de contact, et voilà. Et si une même personne occupe ces différents postes, il n'y aura pas besoin de les noter à chaque fois, Voilà, ça se répercutera. Alors, si vous faites des erreurs en plus ou s'il y a un changement, ne vous inquiétez pas, tout est modifiable. Et euh, voilà, donc c'est important, c'est juste pour petite veille juridique. Là, je pense que ici, ce que veut faire le, le CPF et DOF, au-delà de responsabiliser les organismes de formation, c'est aussi d'avoir une traçabilité de qui fait quoi dans l'organisme pour euh, ensuite trouver les responsables en cas de besoin. Mais voilà, donc là, c'était la petite veille juridique. Il n'y avait que ça juridiquement au, euh, en ce moment qui se passait. Et ce qui était plus intéressant ici, c'est plutôt la veille informationnelle qu'il y a pu avoir cette semaine. Et je vais vous partager du coup la première veille. Alors, bienvenue dans cette nouvelle veille informationnelle. Alors, la veille informationnelle ici, c'est la veille que moi, j'estime qu'il faut faire en tant qu'organisme de formation. Euh, okay. Donc, c'est la veille informationnelle métier en tant que formateur. Alors, première veille. Ici, ce que l'on apprend juste là, c'est qu'il y a un nouvel arrêté qui est sorti pour le plafond des financements des formations pour les élus locaux et oui les élus locaux ont des financements de formation à leur disposition et il y a un nouveau plafond euh, qui a été voté à part et qui a été euh, mis en ligne avec un nouvel arrêté donc si vous voulez savoir euh, quel est le montant du dif des fonds de formation le dif c'est le cpf version euh, élus locaux donc c'était l'ancien dif enfin c'est le c'est les reliques de du passé qui sont encore euh, en place pour les élus locaux et donc on a juste une revalorisation du montant voilà c'était intéressant de savoir c'est pour ceux qui travaillent des élus point nouvelle euh, veille ici ce qui était ce qui est intéressant de voir dans l'article que je vous ai sélectionné ici euh, c'est on parle encore une énième fois du reste à charge du CPF et tous ceux qui veulent se tenir un petit peu au courant de de ce reste à charge euh, eh bien, voilà une des, des dernières informations qu'il y a. Alors déjà, est-ce que le reste à charge CPF va réellement se mettre en place ou pas Eh bien, le silence est vraiment d'or actuellement sur le sujet, même si euh, par des indiscrétions avec les, certains euh, organismes avec qui on discute, on a, même si personne n'a d'infos encore sur ce sujet, donc pour l'instant, rien n'est mis en place. Euh, mais on sait qu'il y a une nouvelle loi qui est en préparation pour le mois de juin-juillet. Il y a un travail qui est en train de faire pour surtout, notamment, le Calliope. Et ça peut être l'occasion pour euh, cette nouvelle loi aussi de travailler sur ce point-là. Alors, pour l'instant, tout le monde est en train de dire que ça ne va pas avoir lieu. On verra bien ce que euh, la nouvelle loi va dire. Et, Mais surtout, en tout cas ici, s'il si y a une mise en place, eh l'article vous explique un petit peu les bénéfices que ça pourra avoir, surtout pour vos clients, et que vous pourrez utiliser, vous en tant que formateur, pour mettre en avant ben, pourquoi euh, il y aurait un financement du CPF. Même si euh, c'est quelque chose... Aujourd'hui, le chemin sinueux du CPF, la co-construction, du financement peut être un point bloquant quand même. Mais euh, il y a des accords de branche, il y a des choses qui sont mises en place. Et cet article est bien parce qu'il fait le résumé un peu de tout ça. Et c'est intéressant de savoir ça en vous en tant que professionnel de la formation aujourd'hui. Voilà pour, euh, pour cet article. Euh, L'autre article que j'ai trouvé intéressant pour vous. ici. Hop, tenez, Je vous le mets comme ça, La mine de rien. Euh, il y a euh, un rapport, tout simplement, euh, qu'il y a entre la DGEFP et le CEREC, donc euh, la Direction Générale euh, de l'Emploi, on va dire. C'est un peu ça qui chapeaute aujourd'hui la formation professionnelle. Et le CEREC est un organisme euh, euh, qui gère les statistiques également. Et on peut retrouver un petit peu les mutations de l'emploi et les métiers en tension. Ça peut vous aider à avoir une visibilité sur comment se porte le marché aujourd'hui euh, du travail et pour pouvoir vous projeter en tant que formateur dans le marché du travail. Euh, alors, mais c voilà, sur, c voilà pour ceux qui s'intéressent vraiment à, à cet aspect-là, alors juste ici, dans cet article-là, ce qui est intéressant de retenir, euh, C'est aussi pour ceux qui s'intéressent un petit peu à une stratégie de où ils vont aller chercher leurs clients. On voit que le CPF il est essentiellement utilisé dans les grandes zones denses de population, donc la région parisienne, le nord, qui est extrêmement utilisateur de CPF. On voit bien qu'ici, cette région-là, qui doit être, je ne suis très mauvais en, en géographie, mais la région euh, de, de, de Dijon, Dijonnais, je crois, si on me corrige. OK? Et euh, tout ce qui est le sud ici, où c'est énormément utilisé. Et là, ben, la région bordelaise aussi. Donc, on a quand même un, cinq grands bassins d'utilisation du CPF. Et alors, c'est intéressant parce que nous, on fait des publicités aujourd'hui pour euh, nos prestations et nos produits. Hein. Tout ce que je vous dis de faire, ben, je le fais moi-même et ça marche. Euh, mais on le voit ici, hein, quand on a énormément, c'est euh, la majorité des gens sont de la région parisienne, euh, dans nos clients, dans, dans les gens qui réagissent avec nos contenus. Et, et c'est un vrai. Euh, euh, un vrai euh, un vrai bassin quoi majoritaire quoi donc il y a aussi le rôle des, des diplômes et des catégories socio professionnelles en fait là on a une vraie cartographie d'utilisation du CPF actuellement et ça permet d'un peu d'avoir une idée de se dire où, bon ok ma clientèle sur le CPF où elle en est qui sait et comment elle fonctionne euh, alors ouais, pour cette en tout cas voilà pour ce pour cet article alors nouvel article par contre là j'ai trouvé ça intéressant euh, hop je vous le mets ici Pareil, là, ici, sur cet article, euh, le record de la création d'entreprise en 2022. Donc, en fait, en 2022 a été quand même une année où l'utilisation du CPF pour la création d'entreprise a été intense et on pourrait tomber dans la facilité que l'on voit sur les réseaux sociaux des haters, des gens qui critiquent dans tous les sens en disant, ouais, l'utilisation du CPF c'est détourné, etc. Mais en fait, un rapport, un rapport, une étude qui a été faite sur l'année 2022 prouve que même euh, la création d'entreprises a explosé en 2022 et quand on sait que le CPF permet de se former à la création d'entreprises. On voit qu'il y a un effet du CPF que le CPF qui est utilisé dans ce cadre-là emmène réellement quand même à une augmentation du nombre de créations d'entreprises et de créateurs d'entreprises. Même si, territorialement parlant, c'est inégal, mais on voit que, euh, vous voyez là, les bassins d'utilisation du CPF. On parle ici de Paris, euh, de la région euh, du sud. Euh, on retrouve quand même les deux plus gros bassins d'utilisation du CPF. Euh, alors, hop. Et alors que, bon, bah, ici, on, la région Lilloise, même euh, qui était plutôt bien étudiée, la région bordelaise, sont très peu euh, développeurs d'entreprises. Donc, c'est marrant parce que si on fait la corrélation avec le lien que je vous ai montré tout à l'heure, là, la, la, la, ici, tac, tac, tac, le recours du CPF sur les territoires. On voit que les deux territoires euh, parisiens et sud ben, sont bien représentés dans la création d'entreprise. Mais on voit que ce territoire-là ce territoire-là et ce territoire-là sont quand même des territoires, au final, où malgré le fait que c'est beaucoup utilisé au niveau du CPF, eh bien, le résultat euh, sur, euh, sur la cartographie de création d'entreprise euh, n'est pas là. Donc, on peut considérer qu'ici, on utilise beaucoup la création d'entreprise dans ces deux zones et que dans ces autres zones, on utilise d'autres euh, formations de CPF. Que la création d'entreprise. Donc, ça permet d'avoir une petite cartographie de nos clients potentiels. Hop. Euh, alors, en tout cas, voilà pour cette news. Alors, celle-là, j'ai mise parce que j'ai beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui sont dans des prestations de formation de management, et c'est intéressant de savoir que y a une nouvelle euh, certification de formation de management, CLEA, qui est assez accessible à tous les formateurs. Il y a un dossier quand même à transmettre et euh, mais en tout cas qui est moins complexe que le RS et le RNCP. Et donc, si vous êtes dans tout ce qui est le management et la gestion euh, des équipes, eh bien vous pouvez répondre à cette première campagne d'habilitation Cléa Et elle est accessible, je vous assure, pour les formateurs indépendants. Et donc, ça vaut vraiment le coup parce que ça vous permet d'avoir accès à des fonds de formation qui sont essentiellement réservés au RS ou au RNCP, alors que là, vous ne serez pas au RS ou au RNCP, mais vous aurez accès aux mêmes fonds de formation grâce à cette certification CLEA. Donc, allez-y, si vous êtes dans ces domaines-là. Hop. Ici. Donc, dans cette petite news, juste, je le mets parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui me disent, oui, je suis une personne en situation de handicap. Les formateurs qui sont des personnes en situation de handicap, souvent, ça tâche à travailler avec des publics qui, eux, ne le sont pas. Mais c'est intéressant dans le sens où, euh, cet article nous explique que les personnes en situation de handicap utilisent très peu euh, leur CPF, tout comme les autres fonds de formation, parce qu'ils ont accès au, à la GFIP également, euh, et c'est un fonds de formation aussi qui est sous-utilisé. Et euh, pourtant, c'est un marché important, euh, le marché des personnes en situation de handicap, parce que euh, comme ils utilisent très peu leur fonds et qu'il y a beaucoup de personnes, c'est un réserve de clients important. Alors, je vous en parle, on peut considérer que c'est très. Malvenu de parler de ça de réserve de clients, mais sachez qu'on a un client qui a décidé de s'attaquer à ce marché des personnes en situation handicap en travaillant avec des personnes en, euh, avec un, une, un handicap. Euh, je ne sais plus comment on ça, euh, comment on l'utilise, comment on le nomme, euh, de surdité, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, en l'espace de. Euh, de un mois, euh, alors je veux dire sur trois mois, parce que quand on a fait le point entre trois, on a fait le point entre trois mois, il a gagné 250 000 euros avec juste euh, ces personnes-là en préparant un programme qui leur a été adapté. Et du coup, c'est énorme, 250 000 euros, euh, surtout pour que lui-même euh, lui ait quelqu'un en situation de handicap qui est également salarié actuellement euh, en entreprise. Donc, euh, donc euh, il y a un réel marché. Donc, intéressez-vous, regardez un peu l'article, ce qu'il dit, et euh, vous allez pouvoir… Euh, mieux comprendre et voir ce que vous pouvez faire. Et alors, dernier point pour l'informationnel. Alors ça, j'aurais pu plutôt le mettre dans le pédagogique, mais je trouvais que le style de l'article mélangeait bien les deux genres. On a comment un petit article qui explique comment rédiger, réaliser. réaliser euh, comment réaliser des vidéos pédagogiques pour plateforme d'e-learning learning Et comme je sais que beaucoup d'entre vous se lancent dans l'e-learning, eh j'ai trouvé ça très intéressant euh, l'article et euh, qui expliquait bien comment se préparer à un tournage. L'article est quand même assez détaillé, assez assez long et, euh, et il donne plusieurs exemples et il parle vraiment de choses que je vois qu'on me pose comme question. En sachant que ça peut être intéressant de coupler cet article avec quand même. Euh, euh, cet autre outil que je parle régulièrement, je n'ai pas de connexion avec eux, je ne l'utilise pas moi-même, mais je trouve qu'il est assez simple d'utilisation pour les débutants. Tac, Prezi Vidéo. Donc, bon hop, je vous le remets ici au cas où. Mais c'est un outil vraiment sympa pour euh, ceux qui n'ont aucune compétence en euh, vidéo et qui permet de créer des vidéos de formation avec des powerpoint euh, simples. Vous voyez, regardez, on voit la tête de la personne, le PowerPoint s'affiche sur le côté. C'est vraiment beaucoup plus classe. Même nous, on hésite à l'utiliser. Mais, euh, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi je ne l'utilise pas encore, parce que je le trouve vraiment propre. Ah oui, pourquoi on ne l'utilise pas C'est parce que tous nos PowerPoints sont déjà prêts et en fait, ça nous obligerait oh, pardon, ça nous obligerait à euh, tout refaire. Et ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc voilà. En tout cas, voilà pour la veille informationnelle. Et je termine là pour la veille pédagogique avec deux petits outils euh, qui peuvent être intéressants pour beaucoup d'entre vous, parce que quand on travaille sur les dossiers Calliope de beaucoup d'entre vous, on remarque que personne n'a prévu de quiz, personne n'a prévu d'évaluation, ni rien. Et en fait, euh, on sait, nous, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour créer des quiz pour vous, pour les, nos clients. Et en fait, il y a déjà des outils qui permettent de le faire. Euh, ça y est, et QuizBot, créer des quiz à l'aide d'intelligence artificielle. Et puis, ben, c'est très bien parce qu'ils génère des idées de quiz, d'évaluation pour vos stagiaires. Ça vous évite de réfléchir trop longtemps à savoir comment évaluer vos stagiaires. Donc, c'est très intéressant, euh, ces deux outils-là. Je vous invite à aller les, les, les voir et à les tester pour vous-même. Alors, nous, vous voyez pour euh, l'intelligence artificielle ce qu'on a fait pour les quiz. Hop, bougez pas. On a créé une personnalité chez nous. Spécialisé dans. Hop, je retrouve. la tata, Voilà, ici. On a créé une personnalité euh, spécifique chez nous avec euh, l'outil ChatGPT euh, de spécialiste du, de la formation professionnelle. Et vous voyez, regardez, ma collègue, elle a utilisé. Euh, je voudrais que tu prennes tous les conseils des livres que nous avons vus ensemble et que tu fasses un test de positionnement qu'un centre, qu centre de formation pourrait envoyer à tous les stagiaires pour qu'ils le remplissent pour passer à une formation community manager. Et voilà, en fait, euh, l'outil, gratuitement, eh bien, il nous a proposé un test de positionnement. Et en fait, ma collègue l'a utilisé directement avec un de nos clients qui a une formation sur le committee management. Et il lui a écrit son test de positionnement alors que lui, n'y arrivait pas tout seul. Donc voilà, ces outils-là sont très intéressants à utiliser. Pensez-les si vous bloquez. Alors, Pareil, euh, on a des fois des clients qui nous demandent des, des, des documents, des outils. Et ça prend. on a mis énormément de temps à former chat GPT à la formation professionnelle. Et là, ça nous prend juste le temps d'une question pour lui demander, de nous proposer de créer les outils qui nous manquent, les outils que les clients nous réclament ou des choses comme ça. Ça va très, très vite et c'est très, très bien fait. Donc, voilà pour la veille que vous auriez peut-être dû regarder, qui pouvait être intéressante en fonction de votre situation.